Euh, on ferait mieux de subventionner les cantines pour qu'elles puissent payer leur juste prix euh, donc aux producteurs. C'est un truc énorme. Subventionner les cantines Les consommateurs, de manière générale, non, plutôt que les producteurs. Je ne sais pas si, de votre part, vous avez d'autres services de l'agriculture que vous aimeriez ajouter à des services, des services ou des, des, des bénéfices de l'agriculture, des choses que ça vous apporte. Et donc, en fait, je vous invite à une petite réflexion en binôme où j'ai préparé un petit jeu de rôle. D'organiser des visites chez le producteur, déjà ça va... par quoi. Euh, sur le nombre d'écoles de et tout ça. Euh, à Montpellier, les enfants et les écoles pendant les jardins, ils vont facilement une dizaine de fois dans l'année. Hein. Ouais, des, des projets euh, de transport, d'autoroute, euh, de gares, de trains, etc. Et si par contre, on nous donne les moyens financiers de pouvoir euh, acheter correctement, on dire, seulement, il bah, n'y aurait pas de guerre des prix entre les. Euh, ouais entre les grandes surfaces et euh, les petits producteurs et euh, on ne serait pas en train de les, euh, les séries. On va bien. C'est changer ces pratiques. C'est de revenir à, à, à, à des produits à acheter des, des produits de base et à savoir euh, à, à se remettre un peu à savoir les transformer à la maison c'est dire qu'il peut le temps ou au moins Est-ce que est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas ce qu'on nous a fait croire faire le choix de prendre le temps Est-ce que c'est pas ce qu'on nous a fait croire ça non j'entends souvent ça non à toujours au vinaigre et on aura toujours euh, bah, euh, comme tu veux dire on essaiera toujours de, les de les juger les on essaiera toujours. Enfin, je pense que ça ne pourra pas marcher sur le de la maison. Progrès, je... Il peut y avoir une charte, une manifeste, une ouais. charte, ce qui était fait tout à l'heure ça faut regarder. Mon gars va être un parcours que j'achète. C'était décidé dans le scot d'urbaniser un tiers des espaces naturels et agricoles. Voilà, vous avez toute cette partie qui disparaît. Moi, j'ai pas ma religion n'est pas faite. Je demande à voir ce qui va être euh, aménagé. manger, c'était manger trop la quantité, mais aussi pas la quantité. C'est un problème de choix de temps et d'argent. Et des fois, ils préfèrent au lieu d'aller passer. Moi, je peux passer deux heures et demie. Je à choisir ma nourriture par semaine me nous diront oh, ça, moi je préfère vite faire une dans le supermarché, après je préfère aller courir une heure. Donc, on dans mes par exemple. Que... L'idée c'est de voir comment on peut aider le territoire à avancer sur ce fêtes et notamment mettre en place des critères, euh, des indicateurs, des outils d'évaluation, de, un petit peu des, des initiatives et des progrès de chacun. Alors, du coup, on a prouvé un peu les choses. D'abord, je cite un exemple, par exemple une blingerie, un trouble qui qui fait que du conventionnel. On fait ça. Et on fait, euh, ou bien l'indicateur de référence de l'année dernière. Oui, ou avoir une période de référence. Ouais, ouais. Par rapport à il y a un an. Tu pars un hein, truc, tu as arrêté de mettre, tu commences à mettre du soleil, tu arrêtes d'avoir ton sommeil par exemple, il y a une nouveauté et tu pars euh, par rapport à l'année d'avant, je me suis super mal exprimé. Une des premières propositions a été de dire que ce serait bien que la métropole puisse travailler sur, euh, comme il existe un marché d'intérêt national, un marché d'intérêt local, qui serait un espace, un mille, qui serait un espace qui accueillerait des producteurs. Augmenter les espaces de vente, alors les espaces d'échange, non En les Merci, il est Je me mets ici ou je fais un autre rôle pour la répartition parce que vous avez une carte Bon, je vais le Vous avez à à présent un peu pas pas. Euh, avez... oui, avez... oui, avez... oui, bon, on va on, va on va replacer au centre oui.